Hey Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, grâce à Dieu, je vais bien. Je me présente, je m'appelle Caroline et je suis contente que tu aies appuyé sur cette vidéo. En tant que chrétienne ou je pense n'importe quelle femme, en tout cas quand tu commences entame une relation avec quelqu'un, c'est pour que cette relation dure dans le temps. Donc il faut que tu aies une base de cette relation qui qui va avec tes valeurs et les valeurs que Dieu t'a transmises, tu vois. M'étant préservé en tout cas, euh, jusqu'à mon mariage, il était pour moi important <rire> que mon époux, lui aussi, se soit préservé avant le mariage. Donc, je lui ai posé cette question. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels La deuxième question, quand je dis question, c'est-à-dire que c'est des sujets. On a parlé de ces sujets avant de se mettre en couple, avant de commencer une relation. La question aussi des finances. Quel est ton rapport avec l'argent Parce que des finances dans le couple, à mon avis, c'est quelque chose quand même de très très important à parler. Est-ce que ton époux est ok pour, que, pour dire que bah, l'argent que je gagne, c'est l'argent du couple L'argent que ma femme gagne, c'est l'argent du couple Ou l'argent que je gagne, c'est mon argent et l'argent que ma femme gagne, c'est son argent. Très très important aussi, c'est ton rapport avec Christ, ta relation avec Dieu, ta croyance, ta religion. Je préfère prendre quelqu'un qui croit au même Dieu que moi, quelqu'un qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Son rapport, sa relation avec sa famille. Comment il est avec ses parents Comment il est avec ses frères Est-ce que sa vision de la famille, c'est comme moi Ou c'est différent Je lui ai parlé aussi de, de choses que je pense être important pour lui de savoir sur ma famille avant que lui s'engage affectueusement avec moi. Parce que peut-être il y a des choses qui peuvent le choquer et vice-versa. Tu vois, donc euh, je pense que c'est quand même important de parler de ces choses-là. On sait déjà que dans le mariage, il y aura des problèmes. <rire> donc, tant qu'on peut trier un petit peu, enlever un petit peu, éviter, faisons ça, évitons. Je te laisse en commentaire me dire euh, ce que tu penses de ces quatre questions. Et de me dire aussi, toi, qu'est-ce que tu as posé euh, comme question à ton époux actuel ou à ton futur époux. Que Dieu te bénisse, toi ta famille. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye